genre de l'internet. J'espère que vous allez tous magnifiques. aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comment On se retrouve pour l'épisode numéro 1100, euh, quelque chose, sur ma chaîne YouTube, les amis. Et bien sûr, les amis, je ne rigole pas. Nous sommes bien sûr euh, sur la vidéo Let's Play Faction numéro 1000, quelque chose. Euh, ok, bon, ok, pardon. Je voulais juste vous dire que j'étais fier d'avoir mis ce titre-là. Donc, euh... Je vais ouvrir aujourd'hui dans le Let's Play, les amis. clés épiques les amis. clés épiques Et je vais aussi vous faire gagner un grand élite, les amis. <rire> ok, c'est bon. J'arrête, les amis. Je vais vous faire gagner ce grand élite. Et puis, euh, je vais essayer de... Euh, de, de troll quelqu'un. Enfin, troll quelqu'un. Dans le sens que je vais essayer de niquer quelqu'un en PvP. Donc, on va essayer de le trap ou faire un, un prank à quelqu'un. Oh, grand élite, s'il te plaît. Oh, ça n'est pas assez proche, les amis. Malheureusement, on va gagner un pantalon oh, en... Euh... En faire protection 5 U10. Malheureusement, nous sommes pas chanceux aujourd'hui. Donc, moi, ouais, je disais, on va essayer de faire un genre de prank, mais genre essayer de punir quelqu'un, puis essayer genre le tree, mais genre pour vraiment qu'il soit, qu'il soit fâché et qu'il dise genre euh, abus de pouvoir, des trucs comme ça, ok Moi, je trouve que ça. Ok un autre pantalon. Je trouve que ça, c'est moins drôle que ça. Donc. Euh... On va faire ça. Et puis, bien entendu, ensuite, on va redonner son stuff à la personne. Et on va aussi lui donner un cadeau, les amis. On n'est pas, des... pas des petits euh, PD On va lui redonner un, un cadeau quand même. On est gentil. Oh, encore le grand élite. Non. No! Il n'y a encore personne qui a gagné le grand élite, je pense. Hein? Oh, 100 pb. Nice! Nice, 100 pb, yo! Avec 100 pb. Ok, ça, je vais vous montrer aussi ce que vous pouvez faire avec ça après. Uh, please, le livre. Oupé. Nice. On, a, on promet mettre U10 sur une de nos armures. Donc ça c'est cool, c'est cool, c'est cool. Please, 500 pb, please! Please! Je pense qu'on aura le point. Non, on a la clé. Nice, il nous reste trois clés à ouvrir les amis. On est plutôt chanceux, si vous ne savez pas, c'est quoi la clé IP? C'est la clé qui est disponible pour l'instant sur le site. Mais elle ne sera pas disponible pour tout le temps. Donc si vous voulez en prendre, c'est genre maintenant ou jamais. Parce qu'elle va être encore là, je pense, pour encore une semaine ou deux. Ensuite, il y aura une autre clé qui va sortir. Euh, on aime ça changer comme ça, ça va avoir des fois de clés, changer les, les lots dedans. Ou peut-être qu'on va juste garder... Oh, je pensais que j'allais l'avoir. On peut garder la clé épique, mais changer peut-être un peu les lourds, rajouter des trucs, modifier des trucs. Parce qu'il y a vraiment des trucs OP dans cette euh, dans case-ci. Il y a le, grad -élite, le seul grade élite, c'est la seule case où vous pouvez avoir un grade d'élite quand même dedans. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné 4 clés, on a gagné de l'armure, on a gagné ça, on a gagné 100 pièces de PB. Donc, je vais aller voir, bon, si vous avez des pièces de PB, vous aussi, euh, voilà, vous avez ici un PNJ, le banquier. Et vous échangez, vous pouvez changer euh, des clés. Donc, ici, on peut voir. C'est 200 pour une clé, 300 pour une clé ou 500 pour une clé épique. Donc c'est plutôt intéressant. Euh, vous pouvez avoir euh, des clés épiques, des trucs comme ça, avec des pièces de poids boutique. Donc au final, quand vous les ouvrez ou vous les échangez avec quelqu'un, vous les obtenez quasiment gratuitement. Donc on va lancer une pièce de PB là. On va lancer cela, ça, cela, là, ça, cela, là, ça, cela, cela, cela. Et puis ça, on va le supprimer. Voilà, tout le monde a eu le stuff. Maintenant, let's go se préparer à PVP déjà. Ok les amis de l'interweb, je me suis mis un beau petit stuff, j'ai pris des belles petites potions, j'ai peut-être pris un arc punch 3, mais ça c'est un détail. Euh, j'ai aussi pris un armure euh, ultra cheaté les amis, et puis on va essayer de trouver quelqu'un, et le pvp les amis, bien entendu ils vont rager parce que vous savez les amis, je suis le meilleur dresseur, mais c'est pas grave, ça va être rigolo, ils vont bien rager, j'ai aussi une sharpness euh, 7. Donc, on est vraiment là pour faire chier quelqu'un, les amis. Et puis, si on est sur le bord de mourir, je vais bien sûr mettre slash good. Par chance, pour pas que les items soient retrouvés dans le serveur ou quoi, vous comprenez. Euh, C'est euh, fait exprès, vous comprenez. OK, vous avez compris. Moi, j'ai compris. Tout le monde est content. C'est la maison du content. Maintenant, euh... hmm. ça va juste prendre une potion d'antichute, en fait. J'avais oublié. OK, Voilà. Parce que si on prend pas de potion dans le chute et on meurt de chute, quelqu'un va récupérer malheureusement notre euh, armure et ça risque d'être devenu très triste. Donc on a, on a notre première victime ici. Ok, toi tu vas vraiment vite le regretter mec. Ouch Ok, mon, mon épi Charmness ça fait pas assez de dégâts, faut l'enchanter plus fort les amis. Charmness 10. Allez, viens ici. Viens ici. Reaper Hall. Viens ici. Mais non Non, non, non! C'est bon, j'appelle la police, j'appelle la police, c'est bon, je le dirai. Trésor, il a triché, hein. on, se dit, on se le dit clairement, trésor, euh, GMC, il a triché, c'est bon. Merci pour mon arc, merci pour mon stuff, euh, t'as triché, je vais le dire à la police, c'est bon, t'es banni, allez, adieu. Euh, il a triché, donc on va le banner. donc trésor, on va prendre notre arc punch 3, on va prendre notre charme mazitis aussi, et puis euh, le reste, c'est bon, tu peux tout garder, je m'en fous, euh, mais euh, t'es banni. Slash /Benny Trésor euh, Cheat Bye Bye Bye Ok les amis j'ai fait un petit bâton magique on va se mettre en vanish et puis on va essayer d'aller taper des gens voir qu'est-ce qu'ils vont en penser de notre bâton magique donc on va se taper à tourma sur le serveur il y a quand même pas mal de gens oh ok t'es quand même un peu toute nue hein j'ai pas envie de te de... ah non mais il va voir mon pseudo mec fuck attends faudra peut-être que je fasse juste Sharpness 10 alors parce que sinon ça va peut-être le tuer lui ça va-tu le tuer Là il est genre en mode panique. Lui ça va le tuer one shot je pense. Pas sûr. Oh je l'ai pas tué one shot. The fuck! Je l'ai pas tué one shot. C'est pas très bon comme technique en fait. Regarde comment tu casses tous tes trucs, mec. Pas bon du tout comme technique. Et est ici que je te tape. Et est ici que je te tape toi aussi. Oh! Oups je l'ai pas tué, je suis désolé, non, c'est pas ma faute Ok les amis, notre première victime nous a dû couvrir, donc on doit venir ici à notre deuxième victime. J'ai l'impression que notre deuxième victime est un petit peu mieux stuff. Je sais pas ce qui se passe les amis. Les creepers le tapent, il s'en rend pas compte. ça se trouve, il est en FK. Il y a peut-être un autoclicker. Non, il n'y a pas d'autoclicker, c'est bon. Je l'ai démasqué. Oups. Yeah! Trop fort. Allez, <rire> easy stuff Allez, salut Easy star! <rire> Les amis, je crois qu'il y a eu une fête ici et je ne suis pas été invité. Euh, donc, on va, on va s'inviter à la fête, vous voyez. On va s'inviter nous-mêmes à cette fucking fight! Pardon, pardon, des fois j'ai euh, des positions, je veux, dire, euh, je veux dire, je suis très. Euh... Bon. Au moins ça, on était invité à la fête. C'est cool. Merci, bisous. Oh mon dieu, mesdames et messieurs, nous assistons à une fête très intense entre Trèsox et Popov. Popov essaie de le trapper, mesdames et messieurs, on sent très bien la grosse trappe de sa mort la pute ici. Oh les amis, ça sent la trappe. Oh il va avancer quand même. Oh il a perle, les amis, pour éviter la trappe. Trazox qui lui faut un petit combo, mesdames et messieurs, très intense. Oh, on peut voir aussi que Trèsox est beaucoup mieux stuff. Il a un casque en volcanite ainsi que des jambes, euh, des bottes en volcanite. Pardonnez-moi, les j'ai eu un laps de dans ma tête. Je sais pas ce qui s'est passé. Oh, Popov qui lance une perle malheureusement. Je crois que la perle ne aura nulle part. très j'ai réussi à à chasser notre bel ami Povox. Euh, Povox. Oh euh, what? Il est disparu où? Ok, il a perdu juste en avant, les amis, mesdames et messieurs. Quelle technique de génie! What the fuck! Povox essaie de monter, les amis. Il a réussi pas, il réussit pas, malheureusement. Je crois que Povox va perdre. Et oui, Povox va perdre, mais il a été perle par euh, un mur invisible, d'après moi. Il a essayé de se punch. Malheureusement, on peut voir que le joueur Trasox le suit de très près, mesdames et messieurs. De très très près. Je crois pas qu'il va réussir à s'enfuir, les amis. Je crois pas. Il va peut-être essayer de le trapper. Ce serait gros fils de pute de faire ça. Mais vous savez, maintenant, la communauté les amis, on peut s'attendre à c'est Incroyable, mesdames et messieurs. Oh, Trasox est sur son cul, les amis. Il ne lâche pas d'un poil, les amis. Même notre commentateur assistant, Ico HD, est d'accord avec nous. Euh, ok. Commentateur, commentateur HD, Ico. Euh, Est-ce est que vous êtes d'accord que c'est un combat très intense ici, monsieur On Oui. Qu'est-ce qu'on qu qu qu peut voir ici Un combat très intense entre le jeune Popov et le jeune Trasov. Oh Popov est tombé dans une un un trappe. trappe. Madame et messieurs, qu'est-ce ouais, qui qu se passe Le Je joueur s'est fait trapper. De la porte. Oh mon Je Dieu Le joueur s'est fait trapper. Oh mon oui. Dieu Mais les amis Il rentre, il ferme la porte, il rouvre la porte. En fait, c'est -ce clair ou quoi <rire> En Qu -ce fait c'est Ah merde, ferme la fermez la porte gros <rire> Il a montré la porte les quoi. amis c'est un combat très intense <rire> Oh mon dieu les amis, qui pensez-vous va gagner ce combat Je sens la petite trappe ici, je sens bien la petite arnaque. Ils ont beaucoup de pression, les deux joueurs aussi, madame. Ont beaucoup, Madame et messieurs ont beaucoup de pression parce qu'ils sont vus devant des millions de personnages minecraftiens cubiques qui vont regarder ce combat et vont se dire, sti fils de pute, il le trappe. Um, je pense qu'on devrait... Euh... On va examiner un peu la trappe autour ici. Qu'est-ce que c'est comme type de trappe C'est une trappe no Hill. Donc c'est autorisé vu que c'est derrière les AP malheureusement. C'est loin derrière les AP d'ailleurs. Mais vous savez quoi les amis Oh je crois que Trazak, c'est dans la merde en ce moment les amis hein. Je sais plus. Est-ce que j'ai regardé à tout à l'heure c'était claim ou pas Non c'est dans la wilderness. C'est dans la wilderness. What the fuck C'est une trappe wilderness. Donc les deux peuvent ouvrir les portes, peuvent casser les portes, peuvent tous les deux sauter trappe en fait. Oh! Trasox est très loin en HP, madame. Oh, Trasox est à 4, est à 8 là-dessus, les amis. Quel, euh, je crois qu'il y en a un deux qui a claim. Hein. Non, toujours pas, les amis. On est dans un claim au ce comme vous pouvez voir ici. Je ne sais pas, c'est quand même assez chelou. Il y a quelqu'un qui a TP, euh, Lolo. Donc, euh, Lolo est d'ailleurs mort. Repose en paix, Lolo. R.I.P. Euh, Lolo. Et euh, malheureusement, les amis, euh, je crois que le joueur s'est enfui. Et ouais, il est back. Adieu.